Jean-Franco, bonsoir, bonsoir. Hein, je, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Anouma. Hein, dans, dans le jargon électoral, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de taux d'abstention record. Hein, hein, c'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une bouteille de champagne millésimée hein, qu'on aurait déposée au Fouquet. C'est un hein, de 2012. Hein, <rire> évidemment, personne hein, ne, ne fait péter le bouchon sur un point France. Quel ben, que dommage hein, pour, pour ma vie sexuelle. En bref, je, je suis célibataire et, et ravie hein, de, de vous rencontrer. Hein. Et d'autant plus ravi hein, que Monsieur me suffisez du fait de, de ce petit regard mi-dépressif, mi-mi-fuyant, hein, de ce petit côté euh, hydrocéphale hein, que vous donnez votre front immense, et bien hein, de, coup de, de, une sorte de mix hein, entre ce bon vieux Thierry Beccaro hein, de Momo Momo <rire> Maudius, hein, et, là, et la version Fight Club hein, du, du sympathique Edward Norton, et bien, ah, est et bien est ça, ça hein, c'est bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on rencontre un auteur comédien de talent, hein, qui, bah, qui bien qu'ayant révolutionné le, le théâtre de boule, du boulevard hein, ces, ces dernières années. Années, avec panique au ministère avec la délicieuse et non moins botoxé à Mandalire, eh <rire> et bien ce, ce franc succès vous réussissez l'exploit d'être totalement connu hein, aussi bien du, du grand public hein, que, que de Wikipédia, hein, puisque sur Google, hein, votre nom est, est associé soit à un village de vacances situé dans la région de Chamonix, soit à un collège des Alpes-Maritimes, hein, hein, un anonymat, un dîné d'un sans-papier en cavale, hein, qui ne veut pas ça, ça empêché, hein, de, de travailler avec les plus grands, hein, puisqu'après avoir écrit et joué hein, dans la pièce, elle nous enterrera tous hein, avec la quasi centenaire hein, Marthe Villalonga, et bien, et bien vous venez d'offrir son, son plus beau rôle, hein, depuis sa pub pour, pour le jambon madrage à Jeunesse, là, qui, qui est la vedette hein, de, de votre dernière pièce intitulée Plein la vue, une comédie dans laquelle Véro, alias Vera, interprète une ancienne aveugle richissime hein, qui, bah, qui après avoir recouvré la vue, hein, continue à, à jouer les Amadou et Maria même pour se venger <rire> et, euh, de son entourage. Une technique aussi faible qu'efficace à hein, laquelle, je l'avoue, hein, j'ai déjà eu recours bah, par le passé. Ne le sachez pas, mon petit. Après avoir dû, hélas, me, me séparer prématurément de Djibril, un hein, petit aéro adorable, qui, ben, contrairement à ce qu'indiquait son cornet de santé hein, au moment de l'adoption, s'est ben, ben, avéré être fait sur-reposé. Ben, après avoir fait les pieds de main pour les l'échange, j'ai finalement. Bogdan, hein, un petit roumain en hein, pleine santé, hein, qui, bon, qui comme c'est souvent le cas hein, chez, chez les gens de l'Est, hein, il faut bien l'avouer, est tout aussi gênant qu'un chopardeur, son nom crypto, que Dieu merci, hein, j'ai heureusement percé un jour à assumer l'amour aussi, hein, une, une société soudaine, un hein, petit mensonge hein, qui, bon, qui a surtout coûté un bras à hein, ce pauvre bourdon, hein, mais, mais qui m'a cela dit permis hein, de récupérer les, les 50 euros hein, que j'avais laissés hein, en guise d'appât hein, au fond du mixer et de, de l'accuser. Mais en parlant de, de se faire piller justement, hein, sachez que donc si l'auteur à succès qui est hein, qu en vous, à qui l'on doit la pièce et le, le trésor de maman Julia, est à la recherche d'une éventuelle suite, eh bien, et eh bien, sachez que la maman, ne qui est en moi, hein, sera absolument ravie à l'idée de, de vous laisser dépouiller son, son trésor. Hein, si vous voyez ce <rire> que je veux dire, Mais, sur ce petite confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. Hein, en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien... Sur le harcèlement sexuel ayant été rayé du, du code pénal comme on a dit, hein, et moi j'ai tenté ma chance avec les clodos hein, de la station. Fille du quartier, hein, donc c'est comme moi là. La victime consentante que tu avoues n'a on rien contre les mains courantes. Hein, bien au contraire. N'hésitez pas à, à m'y rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le move